Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler de bébé zéro déchet et de parentalité. Et oui, je suis maman de trois enfants et de bientôt quatre petits bouts de chou. et j'ai invité pour cet épisode Amélie Coslo. Bonjour, je suis Carole. Bienvenue sur cette chaîne de podcast. À travers ces podcasts, je partage avec toi.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 Pour ce podcast spécial, puisque je suis aujourd'hui accompagnée d'Amélie, euh, je vais commencer tout d'abord par vous présenter Amélie et également vous raconter l'histoire qui me lie aussi à cette femme, cette coach de vie qui m'a permis de trouver vraiment une, une autre voie dans la parentalité et ça m'a permis de trouver vraiment cet alignement entre la femme, la maman et l'épouse. Euh, ça m'a permis d'ouvrir le champ des possibles. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec Amélie ce podcast. J'ai trouvé notre échange très riche et très diversifié. J'ai hâte de vous le partager à la suite de cette présentation. Donc Amélie est aujourd'hui coach de vie. Elle parle de parentalité mais aussi d'accompagnement personnel, de développement personnel, de spiritualité. Elle permet d'ouvrir le champ des possibles et de faire rayonner la femme que vous êtes. Alors Il y a quelques années, j'ai découvert Amélie via une vidéo YouTube et par la suite, euh, j'ai vraiment eu cette euh, résonance par rapport à ce qu'elle partage au quotidien via les réseaux sociaux. Et elle partage aussi toute son expérience, son expertise dans différents accompagnements à la parentalité, mais aussi dans un programme qui est Maman épanouie. J'ai eu la chance de pouvoir le suivre il y a quelques temps maintenant et ça m'a vraiment permis de trouver des réponses, que ce soit pour la maman, que ce soit pour euh, le, la partenaire de vie que je suis, mais aussi pour la femme. Il y a un côté euh, accompagnement qui est important pour Amélie, un partage aussi, je le sais, son mindset, faire de vous des femmes épanouies et sereines. Il fait partie des femmes qui m'inspirent au quotidien. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Amélie, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans le podcast Zéro déchet mais pas que pour parler de l'environnement du zéro déchet par rapport à la parentalité et au bébé également. Euh, pour commencer, je vais te laisser nous présenter qui tu es, euh, comment euh, tu as débuté aussi euh, ta démarche euh, de, de l'approche du zéro déchet dans ta parentalité Ok, alors bonjour Carole, merci de m'avoir invité euh, sur ton podcast, le, le thème est super. Alors nous, il y a vraiment eu euh, une envergure qui, euh, qui s'est déployée à la naissance de notre premier enfant, donc Arthur, il y a 8 ans. Et en fait, en mettant cet enfant au monde, on a pris conscience qu'on était responsable de quelque chose, qu'on avait une responsabilité. Et que c'était aussi notre rôle en tant qu'humain qu sur cette terre de prendre soin, alors évidemment de cet enfant qui était tout petit, qui était, euh, voilà, qui venait de naître, mais en fait, pour aller plus loin aussi, de la terre qu'on allait lui laisser, du monde qu'on allait lui laisser. Et à partir de ce moment-là, en fait, le, le fait de prendre soin de lui a eu une autre dimension parce que prendre soin de l'environnement dans lequel on, on évoluait euh, était fondamental et était complètement corrélé au fait de prendre soin de notre enfant. Oui, tout à fait. C'est vrai que le, le côté du, du monde futur est, mmh. est important, je pense qu'on prend vraiment conscience aussi en devenant maman, qu'on n'est plus responsable de nous-mêmes. Et finalement, on fait, on fait souvent beaucoup plus attention lorsqu'on devient responsable de petits êtres qui mmh. euh, sont euh, en fait très vulnérables à ce mmh. que nous adultes pouvons, pouvons faire au, au quotidien. Donc, euh, c'est vrai que le, le côté de la responsabilité est importante et euh, de mon côté, ça a été aussi ce ça, fin, la maternité ouvre aussi les... Comment dire Moi, je dis souvent la, que la, la maternité ouvre des, une vision, en fait. C'est vraiment mmh. euh, euh, une, une découverte de différents, euh, de différents milieux. Et en fait, il y a vraiment des choses qu'on n'arrive même à décon déconstruire. Euh, moi, j'étais quelqu'un qui consommait, par exemple, énormément. Et en fait, mmh. ça m'a permis de, de remettre un petit peu, euh, je dirais presque les pendules à l'heure, de se ça. dire... Euh, euh, mais... « Pourquoi je consomme comme ça euh, euh, Mon bébé, est-ce qu'il a vraiment besoin de tout ça ?» Parce que là, oui. en plus, euh, étant voilà, en, <rire> enceinte de 8 mois, euh, je... je suis dans la préparation de la naissance. Et c'est vrai ça. que quand on, quand on regarde un petit peu les listes de naissance, il euh, y a quand même une grande partie... Euh, qui ne font pas partie des indispensables, en fait. Un, un bébé n'a pas. Qui ne sert à rien, je pense qu'on peut le dire. Oui. <rire> C'est ça. C'est. Voilà. Et, et par contre, pour, pour ma part, au premier enfant, pour Malo, euh, j'ai vraiment eu besoin, en fait, de cet aspect matériel. Bien sûr. Parce que je pense que dans le cheminement j'étais pas encore sur le côté un peu dématérialisé et mmh. j'avais besoin de ce côté matériel pour me rassurer alors euh, la poussette trio enfin euh, je... <rire> les classiques <rire> je, je sais pas voilà les je les sais classes. pas pour toi ça a été aussi la même chose au niveau voilà. de, de cette alors quand quand Arthur est né donc euh, voilà mon aîné aussi c'est pareil en amont j'avais déjà j'avais euh, prévu, euh, alors en effet, la poussette, euh, le cosy, le Lando alors je l'avais acheté d'occasion, euh, voilà bon déjà c'était un petit peu quand même une démarche, euh, j'essayais quand même de conscientiser certaines choses, donc j'avais tout acheté sur le bon coin, on avait acheté une armoire, un lit à barreaux, sur le bon coin aussi que j'avais tout repeint, euh, on avait quand même acheté des choses, euh, et finalement quand Arthur est né, je ne me suis servi de rien de tout ça, mais vraiment. Et la seule chose que j'ai dû racheter, c'est une écharpe de portage. Et finalement, euh, j'angoissais beaucoup parce que, bon, pour la petite anecdote, nous, on a eu Arthur dans une conjoncture économique très compliquée puisque notre société, la première société qu'on a créée, était difficilement viable, mmh. qu'on arrivait... Pas à, se, pas à se payer. Et la plupart des gens disaient « mais vous êtes fous de faire un enfant, euh, ça coûte cher un enfant ». Et, et c'est vrai que pendant toute ma grossesse, c'est une angoisse que j'avais en toile de fond. Et quand Arthur est né, et quand je me suis rendu compte déjà que je m'étais bah, encombrée pour rien, que j'avais dépensé mon argent pour rien, et que finalement le, le seul besoin que j'avais c'était une écharpe de portage qui m'avait coûté 80 euros et puis rien d'autre, enfin puis quelques habits évidemment, mais encore une fois ça reste des bodys et puis euh, quelques pyjamas. À la oui. limite, les couches seraient un poste de dépense un peu plus important. Mm -hmm. Et en fait, avec l'allaitement, je n'avais pas besoin de biberon, je n'avais pas besoin de poudre. En fait, j'avais besoin de rien il dormait dans mon lit, on a, on a fait du cododo dès la naissance. Donc le berceau, alors on me l'avait prêté, le petit berceau, parce que j'avais un petit berceau de naissance pour euh, envisager l'avant-lit à barreaux. On me l'avait prêté, celui-là, donc ça avait fait un coup en moins. Mais je m'en suis même pas servie. Je oui. l'avais quand même mis dans ma chambre, ça servait de couverture. Quand les gens venaient, on disait oui, oui, non, il dort dans son petit lit, évidemment. <rire> pour mais voilà, pas pour le couper temps, court mais... à tout débat euh, voilà, sur le ça, cododo. C'était parce qu'on n'assumait on pas encore, évidemment. C'était compliqué, puis c'était très nouveau, il y a huit ans. Les gens disaient oui, oui. qu'on allait tuer notre bébé quand même, c'était assez violent hein. déjà quand on, on devient parent, il voilà, y a beaucoup de choses qui, qui viennent se projeter en nous. Alors si en plus on, est, on passe pour des pseudo meurtriers, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, on ne l'assumait pas. Et puis, euh, et puis voilà, et en fait, je me suis rendu compte que finalement, un enfant, euh, ça ne coûte quasiment rien. Moi, il y a beaucoup de mes tantes, de mes cousines qui m'ont prêté énormément d'habits. Enfin, je, il y a vraiment eu tout un, un système zéro, euh, zéro consommation et quelque part zéro déchet aussi, parce que je récupérais à droite, à gauche tout ce que je pouvais récupérer. Et, et voilà, et en fait, ben je, voilà, je. Et alors, quand mon deuxième enfant, il y a parrainé, que je me suis mis aux couches lavables, euh, quelque part, après l'investissement. Bah de, de base, euh, on bah n'a rien eu à réinvestir, rien du tout. Et en fait, un, un enfant ne coûte absolument pas d'argent si on, on fait des choix en conscience et, euh, et qui sont dans la veine de, de, de, des mammifères que nous sommes. C'est-à-dire, voilà, dormir avec son enfant, le nourrir, euh, le porter... le ne pas avoir besoin d'avoir de mobile ou de, de, de berceau high-tech, mais juste la légère de portage qui va permettre de, de le bercer quand il en a besoin, lui offrir nos bras, En fait, tout ce qu'il y a de plus sain et de plus naturel finalement. Oui, oui puis c'est en plus, je pense, beaucoup plus en accord avec ce qu'ont besoin les bébés à la naissance. C'est euh, beaucoup plus physiologique. Et puis, il mmh. y a un côté aussi, je pense, en tant que maman, où on n'a pas, ben, par rapport aux situations aussi de, de chaque personne, on n'a pas ce côté où euh, comment on va faire financièrement parce qu'il mmh. faut acheter ceci ou cela. Nous, je sais là, par exemple, qu'on a réfléchi, euh, notamment pour, euh, pour Baby Boy qui va arriver au mois, mmh. de, au mois de janvier. Et Ouais, c'est pareil, on voulait le cododo, mais avant on avait toujours les matelas, on avait mis des matelas au sol, donc on avait ouais. un lit familial de, quatre... enfin, voilà, de deux matelas de deux personnes. Ouais. Et puis euh, c'est vrai qu'après, vu ça, il faut aussi en avoir conscience, et il y a des solutions partout, c'est mmh. que Thomas peut avoir souvent mal au dos, donc au sol, pour lui, ce n'est pas forcément pratique, donc forcément c'est rehaussé. Donc le cododo en rehaussé, ben, on peut se dire oui, mais il y a la hauteur. Et en fait, en cherchant, j'ai trouvé exactement euh, une solution. C'est qu'on peut tout à fait euh, sangler, en fait, deux sommiers. Et ensuite, venir coller les deux matelas et, et ça crée un sommier de, de trois ou quatre, euh, quatre places. Et comme ça, tout mmh. le monde est en sécurité vis-à-vis euh, -vis, euh, du, du lit hein, qui est peut-être en hauteur par rapport, euh, par rapport à un matelas au sol. Mais c'est vrai mmh. que cet aspect d'achat euh, euh, mmh. pour préparer la naissance, euh, je trouve qu'en plus, ça prend une... Euh, comment dire Ça prend le dessus sur finalement le côté où la maman devrait se recentrer euh, oui. Là, je, sur, euh, sur ce qu'elle a vraiment besoin pour l'accouchement, pour la naissance <rire> aussi. Là, j'ai lu un livre très intéressant euh, sur euh, le troisième trimestre et aussi le quatrième trimestre. J'ai ah, adoré allez. parce que je trouve que découvrir ce type de, de contenu, arriver à une quatrième grossesse, je me dis, mmh. mais c'est des choses que j'aurais vraiment aimé. Euh, oui. avoir euh, pour euh, bah, au, au départ en fait cette, cet aspect de bah, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un berceau ou d'un berceau cododo qui sera peut-être utilisé que six mois finalement et ça. qui engendre en fait au fur et à mesure que l'enfant grandit bah, des frais parce qu'à chaque fois en fait oui. à, chaque, à chaque évolution de l'enfant il, il faut changer le, le matériel ça. en fait donc oui. euh, nous, on a coupé court à tout ça en investissant juste dans un lit en 180. Alors, alors Aujourd'hui même, il existe des lits en 2 mètres. Il y a 8 ans, il n'y avait, avait pas oui. ça. C'était 180. Et en fait, ça a été le, le seul investissement à, avec l'écharpe de portage qu'on a fait, c'est-à-dire que voilà, on voulait être plus à l'aise. Et en fait, ensuite, quand euh, Arthur a commencé à grandir et qu'on a eu ce deuxième enfant, on pouvait pas non plus être quatre dans le lit. Ouais. Et en fait, on a acheté directement un lit en 120 pour Arthur. Du coup, en fait, ça lui fait un lit euh, déjà d'adolescent, d'adulte, qui sera là. Et voilà, ça permet de, bah, de, de de se projeter en fait dans le futur. Et, euh, et en plus, moi, ça me permettait que si jamais il se réveillait la nuit, en fait, je pouvais passer d'un lit à l'autre et me oui. rendormir. Il y avait de la place pour deux. Et je trouve ça beaucoup plus pratique que d'acheter des petits lits en 90 qui passaient à l'âge à l'adolescence. Il faudra acheter un grand lit et voilà. Au moins, bah, oui, il y a un voilà, il un aspect aussi sur sa consommation, sur l'économie, parce qu'au mmh. final, euh, plutôt que de devoir acheter plusieurs matelas, et eh ben c'est quand même euh, ça. Euh, beaucoup plus. Euh, on est sur, en fait, un aspect, moi, j'appelle ça de la consommation intelligente, en fait. Mm -hmm. On réfléchit à comment euh, avoir bah, le moins d'impact euh, que ce soit bah, sur euh, l'environnement, sur sa consommation, mais forcément, ça impacte euh, directement aussi le, notre consommation vis-à-vis -vis de notre, notre porte-monnaie. Notre porte Donc, c'est... C'est ah, quand, bien même, sûr. Bien quand sûr. même important aussi cet, cet aspect, et je pense que Peut-être que beaucoup de personnes qui écouteront le podcast euh, auront aussi, surtout dans la conjoncture, surtout en ce moment, je pense, le, le côté économique que peut apporter une, une démarche euh, consciente de consommation, une démarche environnementale également, puisqu'on a souvent tendance à scinder un peu les deux. Et on se rend compte que le, le côté de la réflexion de notre consommation euh, nous fait quand même économiser beaucoup et permet d'aller aussi bah, passer par exemple euh, du temps en famille sur des activités ou même, on l'a, c'est un peu particulier, mais de pouvoir partir en vacances parce qu'on se dégage un budget que l'on n'aurait pas eu si on avait euh, bah, acheté tout le matériel, par exemple, pour un bébé. Euh, oh, c'est euh, Voilà. Et puis voilà, je on, on se complique beaucoup la vie. Enfin, moi, je sais qu'il y a une centaine d'années encore à peine, euh, tous les petits-enfants, tous les nouveau-nés étaient habillés euh, avec des espèces de, tu sais, de tuniques un petit peu blanches parce que c'était facile à laver, parce qu'ils faisaient bouillir le linge pour le détacher, etc. Enfin, et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que même par rapport aux habits, euh, l'offre qu'il y a, c'est juste incroyable et on a envie d'acheter plein de petits habits. Moi, je sais que j'ai toujours fonctionné avec 5-6 tenues pour mes enfants et aujourd'hui, encore, ils ont 5-6 tenues par ce que je vais appeler collection, hein, c'est-à-dire euh, enfin, par saison plutôt, euh, été et puis euh, hiver, mmh. et en fait ça suffit largement, alors les habits sont utilisés, ça, c'est sûr, mais au moins, ils les portent et au moins, je n'ai pas besoin d'acheter plein de choses. Financièrement, en plus, j'achète beaucoup sur euh, bah, voilà, les sites seconde main où je récupère toujours les fameux habits de mes cousines. <rire> c'est très etc. pratique. <rire> c'est ça, c'est ça. Et, en fait, et moi, je fais de même maintenant avec mes, par exemple, mes belles sœurs qui viennent d'avoir des enfants. Et ben, je leur donne maintenant. Et en plus, je trouve ça beaucoup plus pratique que euh, voilà, de vendre... Euh, à droite à gauche, d'aller envoyer, enfin moi c'est pas un système qui me va d'envoyer à droite à gauche tous mes habits, oui. donc comme ça je leur donne, ou alors je fais des vides greniers pour le plaisir, mais, euh, mais voilà, et je trouve qu'il y a une, une certaine intelligence de, de la transmission qui permet vraiment de, de rester dans une cohérence de consommation, arrêter de surconsommer. Alors, c'est sûr que c'est peut-être dommage pour euh, ben voilà, tous ces commerçants <rire> qui vendent des choses, mais encore, quoi que, je trouve que justement, quand on, on se fait ce petit plaisir-là, quand on, quand on consomme raisonnablement et en conscience, et ben moi, je le sais pour moi, en tout cas, ça fonctionne pour moi, je me fais plaisir sur des petites pièces de créateurs. Ça va être des petits bonnets, ça va être euh, voilà, des, des, des, des écharpes, sur des petits accessoires de créateurs et ça coûte un peu plus cher mais encore une fois euh, le produit est beau de qualité et je ne suis pas en train de euh, de, de, de on va dire de sponsoriser euh, oui. du made in shana ou euh, voilà des, des, des oui, produits, on... produits à l'autre bout du monde c'est ça et puis au niveau des créateurs c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de créateurs qui sont de plus en plus sensibles à cet mmh. aspect du, du textile euh... Propre, ouais. entre guillemets, dans ça. leur démarche. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que ça crée un produit neuf, mais il est quand même, comme tu, comme tu le dis, d'une bien meilleure qualité. Et puis, on est vraiment sur un, un achat cadeau, coup de cœur. Il faut aussi soutenir euh, les personnes qui sont dans une dans une démarche de, de faire mieux, d'être de, sur des produits de, de qualité qui, en plus, dans le temps, euh, seront quand même… Euh, bah vont, te, enfin, vont tenir. Euh, mmh. et voilà oui. Ouais, ah bah oui, oui, nous on le voit, les... tous les petits chapeaux, les bonnets, ensuite ça passe, ça passe aux petits cousins, aux petites vignettes, c'est sûr. Et puis on y fait plus attention, et puis, euh... puis c'est important aussi d'avoir du beau autour de soi. Et justement cette, euh... cet aspect économique, l'échange le, voilà, le... d'habits ou l'achat de seconde main, eh ben, ça permet de se faire un petit plaisir, parce que c'est vrai que c'est aussi agréable hein, d'habiller nos enfants. Bon, je ne vais pas me mentir, hein, quand, euh... quand, euh... quand j'ai une jolie petite pièce ou quelque chose, c'est très agréable de les voir aussi euh, habillés dedans. Mais je trouve qu'on peut le faire toujours en gardant cet aspect de conscience dans la consommation quand on veut agir ainsi. Tout à fait. Ouais, Et puis, il y a cet aspect d'échange d'habits, mais aussi, forcément, bah, on, on a cette, ce partage, cette transmission aussi entre mamans. Parce oui. que c'est vrai que dans nos vies de tous les jours, bah, on est beaucoup, euh, on va dire... Euh, chacune dans, dans nos maisons, avec nos mmh. enfants. Et c'est vrai que ce, ça crée aussi des moments de, de partage, de ouais. pouvoir euh, bah justement donner. Puis il y a un côté aussi où on offre, parce que ça peut être, euh, pour ma part, euh, quand je transmets comme ça des habits, il y a un côté mmh. où il y a certaines pièces qui, m, qui me tiennent vraiment à cœur. Et ouais. je me dis, bah, cette per, à cette personne... J'offre les, les habits euh, euh, que oui. mon enfant avait et qui. Euh, parce que. Même si on dématérialise, c'est vrai que le côté, euh, des fois, les petits chaussons, les chapeaux, les choses comme ça, peuvent être oui. euh, quand même sentimentales. Euh... C'est ça. Il <rire> faut quand même le dire, en tant que maman, on a toujours oui. euh, voilà, les petits chaussons de, de bébé. Avec les premiers qui... petits chaussons, le premier petit bonnet. <rire> c'est ça, tout à sûr. fait. Et est-ce que, euh, justement, on parle d'échange, de maternité, est-ce que la, la maternité... Euh, t'as vraiment ouverte, euh, comme tu le disais en début du podcast, t as permis voilà d'avoir la responsabilité, mais est-ce que tout, tout ce côté de la parentalité euh, vous a amené avec euh, ton mari Fabien à aller plus loin, à vouloir aller plus loin, justement, parce qu'il y a cette, cette conscience, cette responsabilité. Et je sais qu'aussi, au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de choses pour vous qui ont changé. Donc, je pense ouais. qu'il y a un côté santé qui est, qui est aussi important. L'environnement de la maison, peut-être. Je sais que tu as fait, et tu fais peut-être encore ta lessive oui. toi-même. Ouais. Donc, euh, c'est des, des choses qui sont arrivées au fur et à mesure où, où ça a été. Très rapide pour vous une fois que vous avez eu Arthur dans votre euh, dans vos été, vies. Ça a été assez rapide. Euh, ça a été assez rapide. Alors euh, par exemple tous les produits d'entretien. Enfin bon en tant que je dis tout c'est un peu c'est un grand mot hein, parce qu'en fait j'en ai qu'un <rire> qui fait absolument multi usage oui. Mais par contre oui. Enfin après je fais aussi mon savon, je fais aussi la lessive. Euh, j'ai fait aussi des tests de déodorants, des choses comme ça qui n'ont pas forcément d'ailleurs été très très <rire> euh, voilà qui n'ont pas très bien fonctionné. <rire> enfin, je, voilà c'est ça j'ai pas trop aimé. Mais par contre oui l'entretien c'est hyper facile du vinaigre blanc, une petite huile essentielle et de l'eau et basta mmh. pour le savon c'est pareil on va prendre du savon de Marseille, de l'eau, une huile essentielle, un peu de crème parce que sinon moi je trouve que ça dessèche les mains et c'est fini d'ailleurs on faut qu'on en fasse cet après midi j'ai dit à Gaspard euh, qu'on en ferait parce qu'il y en avait plus dans son dans leur petit pouce mousse là et euh, la lessive c'est pareil c'est des paillettes de, de savon enfin c'est du savon que je réduis en paillettes, de l'eau, un peu de bicarbonate de soude, d'une huile... même pas d'huile essentielle d'ailleurs j'avais essayé d'en mettre au début mais je trouve que c'est pas assez fort Enfin, l'odeur n'est pas là, donc oui. ça à rien d'utiliser. Mais c'est des choses tellement simples. Et après, c'est des choses qu'on qu va toucher. C'est les surfaces que l'on touche. C'est là où on, euh, le produit vaisselle aussi. C'est très simple à faire. Un peu, de, un peu de... Pareil, du savon de Marseille, de l'eau, et c'est fini. Oui. Et euh, toutes ces choses-là, en fait, qui sont en contact avec ce qu'on va toucher, avec ce qu'on va mettre dans notre bouche, là où on va marcher, c'est hyper important. Et notre enfant, notamment, enfin moi j'en ai, j'ai eu conscience notamment pour tous les produits d'entretien, à partir du moment où Arthur s'est mis à, à, à faire du ramping. Oui. Et là je me suis dit, je peux pas continuer à, à laver mon sol avec un, un produit chimique. Il est en train de, de, de faire du ramping sur le carrelage, quoi. Et c'est en fait à partir de ce moment-là, donc tu vois, il avait, je sais pas, quatre mois, cinq mois. Oui. Donc, donc, tu vois, ça, ça a été vraiment au début. Quand et le après, bébé se il commence à, à ça, se déplacer. Ça. Mm. Oui, ramper au sol. Le ramping, voilà, c'est le, le fait de ramper, de ramper au sol ça. avant de faire du 4 hein. Même euh, Il fait vraiment du, ce qu'on appelle, voilà, il rampe et après, mm. il va développer euh, le 4 pattes. Mais, euh, mais voilà, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas continuer à faire ça. Et aujourd'hui, tu vois, j'en suis même à... Je n'utilise même plus de produit pour le sol. J'ai acheté en fait un, un, un espèce de, une, une espèce de serpillière qui chauffe, qui, qui fait bouillir l'eau. Et en fait, bah voilà, je nettoie avec de l'eau bou... enfin de l'eau à plus de 100 degrés. De la vapeur. Et donc, en fait, nettoie... en fait. c'est de la vapeur. Voilà. Merci de pour avoir aidé <rire> à trouver le mot. Mais j'ai la bonne Voilà. Et de ouais. cette manière-là, ça fait ça fait fondre les graisses. Ils peuvent être au sol dans la cuisine. Ça, bah ça tue toutes les bactéries. Hein, on est bien d'accord. Et je n'utilise pas de, j'ai pas de produit. Et franchement, euh, ça, c'est top. Alors ça, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, ce truc-là. Je ne l'avais pas quand les enfants étaient tout petits. Mais bon, on avait après avec le vinaigre blanc et l'eau. Euh, voilà, c'est pas non plus… Euh, chose... Une eau bien chaude et puis une serpillère, il euh, n'y a voilà. pas besoin de, de produits. Euh, oh. sol, Surtout pas. C'est C'est ça. Mais c'est vrai que ce, le côté contact comme ça, on, on se pose quand même. Mais c'est toujours intéressant de, de voir à quel point on peut se poser des questions euh, quand on devient maman mmh. par rapport à ses enfants. Alors qu'en fait, on, on ne remet en aucun cas euh, ces choses-là en question. Euh, quand c'est que pour nous, enfin moi je me souviens quand, ouais. quand, quand, quand j'avais pas d'enfant. Bah, Jamais, ça ne me serait venu à l'idée de me dire pourquoi j'utilise euh, le produit euh, mmh. X, voilà. Et, et au fur et à mesure, je pense que les enfants nous invitent aussi à, mmh. à une réflexion, à, à vraiment… Euh, euh, on n'est on est plus sur un schéma d'automatisme en fait. Non, ça casse et un puis, petit peu. Euh, C'est sûr que, ben bah oui, on, a, on est amené à voir plus loin que nous. Euh, après, je pense qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a 8 ans, tout ça c'était nouveau. Moi, quand je disais que je fabriquais mes produits d'entretien, les gens me regardaient avec des yeux grands comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, les mentalités ont beaucoup, beaucoup évolué. Et je pense qu'aujourd'hui, même sans enfants, il euh, y a sûrement certaines personnes qui ont quand même cette conscience de se dire peut-être qu'on peut faire autrement et peut-être que c'est meilleur pour nous, euh, pour notre santé et pour la planète d'une manière générale. Oui. Et, et c'est ce qui est aussi arrivé avec le côté alimentation. Finalement, c'est... Euh, alors moi, j'ai eu ce côté alimentation, je me rappelle, c'est Fabien. Bon, Fabien qui vient aussi d'une famille euh, avec un rapport à l'alimentation un petit peu compliqué. Et... Euh, et du coup, en fait, quand j'ai commencé à, à allaiter, euh, c'est vrai qu'il est, à, voilà, il en est venu à beaucoup, beaucoup s'informer et à vouloir aussi euh, le meilleur pour moi. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que c'est pas forcément une réflexion qu'il a eu pendant ma grossesse, <rire> mais euh, mais au moment où j'ai commencé à allaiter, en fait, voilà, le, le fait de nourrir mon enfant euh, pour lui, il y a eu un déclic en se disant il faut que toi aussi tu te, te nourrisses super bien. Alors. Ça va, moi je me, je me nourrissais quand même assez bien, mais en effet, on a quand même fait euh, des coupes drastiques dans notre <rire> alimentation pour pouvoir euh, bah, déjà être en, en meilleure forme. Hein. Avoir un enfant, ça, demande, ça nécessite, nécessite beaucoup, beaucoup d'énergie. Oui. Euh, les nuits hachées, le... voilà. En plus, nous on travaillait, hein, comme on avait notre société, bah, oui. moi j'ai pas eu de congé maths, etc. Donc il fallait tout de suite être au taquet. Donc récupération de... physique euh, c est c est ça. extrême. <rire> voilà. Donc du coup, le fait de bien se nourrir, c'était aussi un gage de voilà d'être de, de, en forme euh, et tout ce que ça peut comporter d'avoir les idées claires de tout ça et donc euh, voilà c'est passé par euh, par euh, on a fait très attention à tout ce qu'on mangeait et euh, voilà Alors après ça a eu des effets aussi euh, un peu compliqués pour moi tu vois le fait de tout enlever d'un coup enfin en tout cas d'avoir oui, fait justement c'est été... drastiques Bon, ça a été un peu compliqué, je suis revenue sur certaines choses et tu vois, on va dire que depuis maintenant 3-4 ans, je me remets à vraiment repenser aux choses, mais du coup, plus en les ayant intégrées, si tu vois ce que je veux dire c'est euh, voilà, bien de, finalement, tu vois, je reviendrai un petit peu sur ça en disant peut-être que tout enlever d'un coup, c'est peut-être un peu violent et il vaut peut-être mieux faire les choses à son rythme quand on, oui. quand on parle d'alimentation. Déjà, conscientiser les choses et puis les faire pas parce qu'il faut les faire, mais parce que c'est vraiment bien et bon pour nous. Et avoir aussi le temps d'en de, voir les effets. C'est important de, de se rendre compte que certaines choses vont être bien pour nous, mais on a besoin aussi d'en faire l'expérience. Et donc, faire l'expérience, c'est aussi voir les effets que ça a sur notre corps. Et donc, grâce à cette expérience, bah, continuer. Et à partir du moment où on enlève tout d'un coup, on n'a plus le temps aussi euh, d'expérimenter et de se rendre compte d'avoir une, euh, voilà, une expérience par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà. Après, je pense qu'il faut suivre son rythme faire les choses petit à petit, mais faire en sorte qu'il y ait une évolution positive qui s'inscrive. Oui, justement, je, la, la question suivante, c'était sur euh, le côté euh, vitesse euh, mm -hmm. de, des expériences, justement. Notamment, bon, bah, les, les enfants, euh, on, je dirais, euh, suivent euh, comment dire, les, les décisions prises, euh, prises par leur, mm -hmm. euh, leurs parents. Et c'est vrai que plus on commence euh, à... Mettre des choses en place quand ils sont petits, notamment, par exemple, au niveau euh, ben, des habits, par exemple, euh, mm. ben pour eux, c'est dans une normalité, puisque... Ouais. Euh, on n'est pas sur des enfants, par exemple, moi, pour ma part, euh, ils ne sont pas habitués à aller faire du shopping, ils sont, mmh. je, pense, <rire> non, je crois clairement. <rire> et puis, ce n'est pas quelque chose que, que j'aime spécialement faire, euh, des journées entières de, de boutique, et, et, en, et sûrement encore moins euh, avec les enfants, je préfère oui. aller en forêt. Ou <rire> et, oui, c'est sûr, c'est plus approprié. <rire> voilà. <rire> et euh, justement, les, les enfants, donc en bas âge notamment, parce que quand ils sont adolescents, etc. C'est vrai qu'il faut aussi, moi je le dis souvent, au, au sein d'une d'une famille, il y a plusieurs individus et les individus ne vont pas à la même vitesse. Et mmh. c'est ça qui peut être compliqué. Justement, tu en parlais très bien avec l'alimentation, mmh. c'est qu'il faut aussi que ça soit ses, ses propres aspirations, ses propres expériences. Oui. Donc, euh, bien sûr, quand on est en famille, on a aussi envie bah, de faire... Enfin, euh, on, on, on est dans un mouvement de faire plaisir aussi enfin mmh. voilà on essaye on essaye pour son conjoint mais mmh. euh, comme tu dis il peut y avoir aussi de la frustration et que ce soit au niveau euh, des changements alimentaires ou euh, pour euh, euh, par exemple le dentifrice ou le déodorant mmh. des choses qui touchent à sa propre personne notamment euh, moi je sais que par exemple thomas quand j'ai commencé à faire mon dentifrice moi même euh, bon moi j'étais vraiment hyper motivée je voulais vraiment mmh. réussir donc le le côté euh, quand je l'ai fait en, avec du bicarbonate, bon, j'ai oui. pas trouvé ça hyper agréable au départ, mais en fait on, on s'y fait très très vite. Mais oui. par contre Thomas tout de suite, lui clairement il m'a dit non non mais alors là tu m'as perdu total. <rire> je ne... <C> <rire> là je, je... <rire> moi j'y arrive pas. Donc on est, il est revenu sur le dentifrice qu'il avait. Alors euh, après la question c'est de se dire bah, est-ce qu'on peut peut-être changer pour quelque chose quand même d'un peu plus euh, clean au niveau du ça. produit et de trouver en fait un un, ajuste, fin, un ajustement faut que ça puisse être mmh. bon pour tout le monde mmh. euh, ouais. sans... ah, oui, oui, oui, oui. il voilà. n'y a rien de pire que de faire un choix Enfin, de suivre un choix qu'on n'assume pas. Et ça, je trouve que c'est hyper, en plus, culpabilisant pour les mamans, tu sais, euh, cet aspect de bah, « voilà, j'ai commencé à faire ça, donc maintenant, je dois rester dans cette direction-là, je ne peux pas changer d'avis. » Moi, je m'offre tout le temps la possibilité de changer d'avis, d'aller de dans une direction et puis de me rendre compte que ce n'était pas la bonne et donc de revenir en arrière, puis de rechanger, rebifurquer sur autre chose. Et je trouve que c'est hyper important parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Et, euh, et moi, je sais que je m'autorise ça, mais sans une once de regret, sans culpabilité, sans frustration, sans jugement de ma personne. Et je pense que c'est très, très important pour, pour toutes les mamans qui vont nous écouter. Suivez votre cœur, suivez vos intuitions. Des fois, vous, vous allez avoir envie de faire quelque chose, envie d'essayer quelque chose. Et puis peut-être qu'après, vous allez revenir sur votre choix. Moi, ça arrivait plein de fois. Par exemple, j'ai fait les couches lavables avec mon deuxième enfant, Gaspard. Et puis finalement, j'ai réessayé, évidemment, j'ai continué avec ma fille quand elle est née euh, deux ans après. Et puis euh, deux ou trois mois après, je me suis rendu compte que c'était trop énergivore pour moi, que je ne suivais plus le rythme des lavages avec mes trois enfants. Et bien, ce n'est pas grave. J'ai arrêté, je me suis tournée vers des couches clean, j'ai pris les Love and Green ou les Tidou ou ce oui. qu'on veut. Enfin, toutes ces couches bio, on va dire ça comme ça. Et puis, c'est OK, ce n'est pas grave, on a le droit d'essayer des choses, on a le droit d'avoir fait quelque chose pour un enfant et puis de ne pas y aller pour le deuxième. » On peut s'offrir aussi une petite tenue chez H&M si on en a envie. Enfin, oui. je veux dire, on ne va pas se rendre malade pour, euh, pour des choses, même si ça ne rentre pas hyper dans nos valeurs ou dans nos codes. Et eh ben, on a le droit aussi, parfois, euh, de ne pas être parfaite, de, euh, voilà, de faire des choses et puis... Euh, et bah, puis voilà, se dire « bon, en fait, j'aurais peut-être pas dû » ou « j'aurais peut-être mieux fait de faire comme ci » ou « de faire comme ça ». Nous, tu vois, on a essayé de, de mettre les enfants à l'école cette année au mois de septembre. Finalement, bah, six semaines après, ils n'y vont plus. Et on les a déscolarisés et on est heureux de retourner en instruction en famille. Mais c'est OK. On a le droit d'essayer des choses et de revenir dessus. Il n'y a rien de pire que de suivre une, une voie, une direction qu'on n'assume pas. Et, euh, et ça, je crois que c'est vraiment un message hyper fort à faire passer à toutes les, à toutes les mamans mm -hmm. parce que l'autoculpabilité, elle, euh, elle, elle, elle nous bouffe profondément la vie. C'est ça, j'allais dire, elle nous ronge. C'est vraiment ça. Ça, ça, ça ronge. Et, et en fait, c'est que euh, euh, c'est notre propre personne, c'est notre cerveau. Enfin, c'est comme on s'auto-sabote <rire> <ça>, en fait. <rire> c'est de l'auto-sabotage. Il n'y a que nous qui nous mettons cette pression-là. C'est ça. Mais Merci. elle est très forte et c'est une pression qui est, qui est très forte parce qu'en fait, elle nous met en permanence face à nous-mêmes et face à celle qu'on voudrait être et qu'on n'arrive pas à atteindre. Moi, je dis souvent que la, la première chose pour être celle que l'on veut être, c'est d'accepter pleinement celle que l'on ne veut pas être. Et, euh, et je crois que c'est le, le, le premier pas à faire dans cette démarche de changement, d'évolution ou d'élévation de nous-mêmes. Oui. oui, tout à fait. Donc, euh, c'est... On est vraiment, enfin moi c'est à chaque fois ce qui en ressort de toutes euh, parce que ce sont des expériences de vie. Enfin mmh. moi j'appelle ça des expériences, des, des aventures. C'est mmh. euh, que ce soit l'alimentation, le zéro déchet, la parentalité. Enfin ça nous ça nous transporte dans bah, dans l'aventure de la vie en fait. Mmh. Et on est sur, tu parlais de de vraiment euh, euh, lâche... enfin, moi c'est le mot que je retiens souvent, c'est le lâcher prise je mmh. pense que c'est ce côté là où justement lâcher prise faire ses propres expériences sans, euh, sans avoir voilà, le, le fait de culpabiliser parce qu'on on fait deux pas en avant, un pas en arrière et c'est euh, souvent comme ça qu'on apprend le, le... et qu'on arrive justement à s'élever c'est mmh. souvent on... on en faisant des pas en arrière aussi c'est comme c'est comme les enfants sûr, quand ils apprennent à marcher c'est mmh. exactement pareil et c'est vrai que c'est important de, euh, de je pense le côté de lâcher prise et de toujours se poser des questions euh, moi il y a eu un gros déclic euh, qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps et, Souvent, point de vue de l'environnement, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, euh, quand il peut y avoir des débats au sein de, de réunions familiales ou autres, oui. euh, j'avais tendance toujours à, j'appelle ça un peu aller au front, mais voilà, à défendre oui. vraiment mes convictions. Et puis, oui. jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, euh, notamment bah, aussi grâce euh, au partage que tu fais, sur les réseaux sociaux etc et je me suis rendu compte que ben en fait c'était de l'énergie qui partait pour ouais. euh, pour rien parce que je ne pouvais pas convaincre les gens juste en expliquant mon point de vue enfin ça ne peut mm -hmm. pas fonctionner de cette façon euh, de cette façon. Ouais. Et juste en, en ne disant rien, et la plupart du temps, quand les gens me disent euh, « bah, viennent vers moi » ou euh, me font une petite réflexion, que ce soit sur l'environnement ou l'allaitement, parce que euh, Juliette a été allaitée jusqu'à ses trois ans, donc euh, forcément mmh. ça soulève euh, des questionnements chez certaines personnes, euh, j'ai arrêté de vouloir toujours euh, me justifier. Et mmh. à chaque fois, la question que je rétorquais, si je puis dire, c'était « et pourquoi pas ?». Et même, dans, et même dans mon couple des fois thomas il, il, va, il va par exemple me dire ah bah tiens euh, oh mais pourquoi faire comme pourquoi tu veux faire comme ça je ne comprends pas ton, ton, ton choix par exemple et, et souvent parce que lui il, il est dans un schéma peut-être plus classique que mmh. moi ce que j'ai en tête enfin voilà on parle des vitesses bah, c'est exactement ça et souvent bah, je vous dis et pourquoi pas? Et souvent, bah, en fait, les personnes vont me regarder « Ah oui, bon, bah, ok. » Et puis, bah, en fait, il n'y a pas besoin de se justifier. Et juste, ça permet aussi aux gens de plutôt être, plutôt que d'être dans une communication qui peut même aller jusqu'à des débats un peu houleux, et bah, mmh. la personne va se dire « Ah oui, et pourquoi pas ?» Et donc, ça coupe court et en même temps… On sème aussi un petit peu cette, cette petite graine de réflexion que l'on peut, euh, peut envoyer, euh, que peut envoyer bah, à ses proches ou à des personnes qui... Euh, euh, qui ne sont pas forcément à l'aise avec certains sujets, mais juste le « et pourquoi pas », je trouve qu'il est fabuleux. <rire> c'est ça. Moi, je parle ça Tu vois, ça me fait penser quelque chose. L'état d'esprit dans lequel je me mets quand, quand je suis face à ce genre de situation, c'est que je me dis toujours, de toute façon, la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Et en l'occurrence, ici, ma vérité n'a pas besoin d'être défendue. Parce que ce qui va être vrai, bien, bon, pour moi, ne le sera peut-être pas aussi forcément pour les autres par rapport à leur schéma automatique par rapport à leurs croyances, par rapport à leurs valeurs, par rapport à toutes ces choses, tout, toute la consistance qui font, euh, qui font leur être. Mais en tout cas, je pars toujours du principe que de toute façon, ma vérité n'a pas besoin d'être défendue, et, euh, et donc je, je, ne, je refuse la justification quand, je ne suis pas, enfin, quand une personne est en désaccord avec mes choix. Et je préfère en effet euh, leur, re, leur renvoyer les, les questions, leur dire par exemple :« Bah oui, un enfant... Euh, » Par exemple, un enfant, euh, euh, tu peux tuer ton enfant en faisant du, du côté d'eau, bon, je, je, je préfère dire pourquoi, <rire> Pourquoi oui. ?» plutôt que, que d'avoir à me justifier Te moi. Et en fait, en général, toute... c'est ça. Et, et, et on se rend compte quand on renvoie à la question euh, pourquoi peu importe l'agression la, ou en tout cas le, le positionnement de la personne, on se rend compte que finalement ce sont souvent des arguments émotionnels et pas des arguments rationnels. Et qu'à partir du moment où, avec un petit peu d'information, on vient leur dire « oui, mais tu sais, voilà, bon, en réalité, c'est ça euh, », les gens, en fait, après, laissent tomber parce qu'ils voient, voient bien que, euh, contre un point de vue émotionnel, la rationalité, euh, forcément, va être beaucoup plus forte. Et même s'ils ne sont pas prêts à l'entendre, moi, j'insiste pas et je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut et que ma vérité n'a pas besoin d'être défendue. Oui, puis ça permet, je pense aussi, euh, euh, à ces personnes-là de se de se questionner peut-être sur certains sujets, mmh. alors que si on que lorsqu'on n'est plus frontal, ben bah ça ça ferme en fait tout de suite le il y a un rapport qui le fait que la dialogue euh, oui. oui voilà c'est et puis c'est pas c'est pas non plus des échanges euh, des fois qui sont enfin euh, euh, enfin c'est pas sain c'est euh, comment dire euh... constructif oui voilà c'est pas constructif Mais et puis en plus ça peut blesser aussi parce que des fois c'est ça on peut se sentir blessé dans ses, dans ses convictions, alors il n'y a pas ni de mauvaise ni de bonne, c'est juste que, bah, comme tu disais, c'est par rapport à ses, sa propre personne, et aussi par rapport à nos histoires, à nos, à nos bagages, si je puis dire, et je pense que tout le monde ne peut pas, ne peut pas être… et heureusement d'ailleurs que tout le monde est différent et qu'on… On... On s'apporte aussi euh, des cer une certaine réflexion quand, oui. on, on, quand on est euh, en désaccord. Mais après, il faut juste bien savoir communiquer. C'est surtout euh, l'axe de communication. <rire> mais Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que euh, la plupart du temps, quand les gens réagissent violemment à, à quelque chose envers nous, c'est la plupart du temps quelque chose euh, qui marque une frustration chez eux. Quelque chose qu'ils ont convoité, qu'ils convoitent qu'ils auraient aimé faire, qu'ils aimeraient faire, peu importe. Mais c'est souvent très, très lié à, une, à, à quelque chose de profond en eux. Et c'est pour ça que finalement, moi, quand on vient euh, voilà, critiquer, par exemple, certains de mes choix, je ne le prends jamais pour moi, parce que je sais que devant moi, j'ai une personne pour qui ce choix parle, que ça, que ça la fait vibrer en elle, oui. mais soit qu'elle n'ose pas le faire, soit qu'elle ne peut pas, soit qu'elle ne sait pas comment le faire. Et donc, finalement, ça la renvoie énormément à ce qu'elle n'est pas. Oui, à ce que... À, ou peut-être, tout à l'heure, on parlait d'assumer, en fait... Euh, ou qu'elle n'assume pas, tout à fait. Choix. Et c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Moi, bon, là, euh, on est vraiment sur l'aspect euh, de la parentalité. Mais c'est vrai que, par exemple, le cododo, l'allaitement... Euh, euh, il ben, y a 8 ans, c'est pareil, mmh. Malo a 8 ans, donc on est sur les mêmes âges au niveau oui. de nos enfants. Donc nos euh, enfants ont les mêmes âges. C'est quand même assez, euh, assez euh, bah, c intéressant parce que du coup, on a plus ou moins les mêmes ressentis. Et c'est vrai que quand on, on transpose à, il y a 8 ans… Euh, ça a été, enfin, euh, en tout cas, moi en tant que maman, ça a été une grande souffrance au départ de mmh. mettre Malo, par exemple, dans son lit, dans sa chambre, alors que oui. c'était un, un nourrisson. Mmh. Qu en plus, euh, ben, on, on, en fait, on est sur des schémas et on ne se pose pas de questions. On se dit, ben bah non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et moi, alors. Bon, malo, c'est une chose, mais en tant que maman, moi, ça m'a mis en souffrance dans le sens où ben, on parlait du cododo ben, la récupération du sommeil quand il faut se lever plusieurs fois par nuit, mmh. changer de pièce, allumer la lumière. Donc, du coup, l'organisme, en fait, se réveille. Et après, pour se rendormir, ça peut être compliqué. Enfin, Il y a un aspect mmh. euh, euh, qui, euh, qui peut être compliqué. Et en fait, au fur et à mesure que euh, j'ai laissé un peu tomber toutes les croyances, enfin toutes les croyances, non c'est pas des croyances, mais tout, tous ces automatismes et me dire mmh. mais aujourd'hui, qu'est-ce qui serait mieux pour toi et ton bébé en fait ça. Et au fur et à mesure, j'ai avancé, j'ai avancé, mais par contre, oui, le fait de l'assumer autour de soi, ça peut être euh, très compliqué et même violent parce mmh. qu'au début, on n'est bah, pas trop trop sûr non plus de, de soi-même. Et aujourd'hui, maintenant, j'assume complètement, mais même à l'heure actuelle, euh, j'ai des personnes de mon entourage qui vont me dire, euh, ils, ils ont vraiment conscience que euh, j'allaiterais, qu'on fait du cododo, et bien il ouais. y a des personnes proches qui vont me dire, ah ben non, tu ne vas peut-être pas refaire pareil que Juliette ouais. Bah, euh, sûr. Si, parce qu'en fait, ça a été tellement génial que je ne vois pas pourquoi je changerais. Bah, mais ça va être trop compliqué, ça va être, ça va être fatigant. Bah, non, en fait, fin, moi, ça m'a clairement, euh, en tant que maman, euh, ça m'a apporté euh, une, une sérénité... Euh, euh, mais après, c'est vraiment propre à chacun, pour certaines Ça. personnes. Il euh, faut bien avoir conscience que ces gens-là, finalement, ils aimeraient te voir aussi revenir à leur concept, ça leur, ça, ça, tu sais, c'est ce, enfin, ce fameux biais de confirmation, le fait que euh, par exemple, tu te dises, euh, bah non, je vais pas allaiter le quatrième, par exemple, ils vont se dire, ben bah, en fait, voilà, euh, c'est bien, moi j'ai pas allaité, et en fait, voilà, elle se rend compte finalement que, que finalement, ce choix était complètement e excentrique, que ça ne se fait oui. pas. <rire> et donc, <rire> oui, voilà. elle leur confirme que ce qu'ils ont fait était bien, était bon, tu sais, on, on, on reste hein, quand même des êtres assez égocentriques, et finalement, on a besoin, en permanence de chercher la validation dans le regard des autres. Et quand on fait quelque chose de différent, naturellement, il va y avoir un questionnement inconscient, la plupart du temps, qui va se poser chez la personne qui reçoit cette information. Et elle, comme, enfin ou en tout cas, si elle n'a pas fait comme cette façon de faire, qu'on est en train de lui montrer, de lui prouver que ça peut fonctionner, que ça marque, que ça existe, eh bien, il y a une, um, un questionnement qui vient euh, très angoissant, qui vient à la personne qui se dit, et finalement, si j'aurais peut-être dû faire ça moi aussi. Mais par contre, évidemment, on ne peut pas changer le passé. Oui. Et la personne, dans tous les échanges qu'on va avoir, euh, continuera sans cesse à vouloir confirmer le fait qu'on n'a pas fait la bonne chose et que ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Et cherchera sans cesse à nous faire revenir à, à ce qu'elles ont fait elles pour pouvoir obtenir justement cette confirmation, ce, être rassurée par rapport à... Ce qu'ils ont fait, c'était la bonne chose. Et le seul moyen d'en sortir, le seul moyen de sortir de ce schéma, c'est que cette personne accepte que ce qu'elle a fait, elle l'a fait, qu'elle n'avait peut-être pas la connaissance, qu'elle n'avait peut-être pas les ressources, mais que c'est OK. Et que ce n'est pas pour ça qu'elle a raté sa vie, sa maternité oui. euh, ou sa parentalité ou quoi que ce soit. Mais c'est un travail de développement personnel. Oui, comme, euh, oui tout à fait. Comme par exemple tout à l'heure on parlait de, du cheminement, euh, on sait, je, je sais pertinemment et je, comme on dit c'est ok, Malo n'aura euh, jamais connu euh, les premiers mois que par exemple Juliette mmh. a pu connaître parce que j'avais pas les connaissances, j'avais pas le cheminement. Psychologue, enfin, j'étais pas, euh, pas la personne que je suis à l'heure actuelle, mmh. et, et le bébé qui va bientôt arriver mmh. ne, ne connaîtra pas non plus la même maternité que Juliette. Ce sera peut-être euh, forcément différent, et je pense mmh. que c'est vraiment ce côté aussi lâcher prise et, et ne pas. Il euh, y, y a quand même euh, cette, euh, cette confiance en soi. Qu oui. faut, euh, qui est importante parce que c'est vrai qu'en tant que jeune maman notamment d'un premier enfant bah on est dans un univers qu'on ne connaît pas du tout ah ben, on peut être euh, très influençable parce que justement oui. on est... Euh, euh, et puis il y a ce côté où la transmission aussi de femme à femme qui, euh, qui a été coupée euh, notamment euh, bah même de nos grands-mères à nos mamans à nous aujourd'hui il euh, y a le côté santé qui a énormément évolué et enfin, le côté médical, euh, je dirais. Et ce côté médical en est même euh, arrivé à couper complètement la transmission entre les femmes. Euh, donc, euh, ce côté-là, je trouve, qui depuis quelques années revient. Il y a vraiment... Euh, les cette envie de partager, alors je pense qu'il faut le dire aussi, les réseaux sociaux, je pense, ont un, un grand impact sur ce partage entre, entre mamans, entre femmes, parce que oui. ça permet de nous, nous relier, ça permet aussi bah, de, de pouvoir se rendre compte qu'on euh, peut avoir des parentalités vraiment différentes et finalement toujours... Euh, vouloir le meilleur pour nos pour nos enfants pour notre propre pour nous notre santé notre environnement notre planète enfin, c'est c'est vraiment le côté de de la découverte du euh, prendre soin de soi de ses, de ses enfants de l'environnement autour de nous et c'est vraiment le message aussi que j'ai envie de faire passer à travers à travers les podcasts et notre échange c'est de mm d'être vraiment ouvert à toutes les expériences et puis de se dire et, « et pourquoi pas, pourquoi je ne m'autoriserais pas à faire différemment ?» Si mon instinct, si je le sens euh, au fond de moi-même, qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, et bah, mmh. ne pas avoir peur et se dire « bon, bah, ok, je ressens ça, euh, comment je pourrais oui. faire différemment pour aligner euh, euh, ce que je ressens et... ?» Et puis, de toute façon, tout est remédiable donc euh, c'est aussi très rassurant de se dire que bah, on peut essayer quelque chose et puis si ça va pas et ben bah, c'est pas grave on fera autrement oui. mais au moins on aura essayé et toujours euh... et, et ça, souvent les gens ont ce dogme se dire oh là là, si je pars dans une direction ça va être compliqué de faire marche arrière mais en fait pas du tout c'est hyper simple de faire ma carrière à partir du moment où euh, voilà on reste flex, on reste connecté à, à ses intuitions, qu'on reste connecté à ses ressentis, connecté aussi aux ressentis des membres du foyer et, euh, et voilà tu vois nous on a inscrit donc les enfants à l'école au mois de septembre, bon bah six semaines après. En fait, ça ne fonctionnait plus dans le, dans le modèle où on l'avait imaginé. Donc, euh, bah, ce n'est pas grave. On a déscolarisé. Et les gens, tu vois, par exemple, là, sont très étonnés. Ils disent « Ah bon Mais c'est possible de faire ça ?» Mais bien sûr, en fait, ouais. on peut faire ce qu'on veut. Et, et c'est très, très important d'avoir cette notion de, de rémédiabilité qui reste possible. On peut changer d'avis. On a le droit... C'est normal, c'est sain. Ce qui n'est pas sain, c'est de s'enfermer justement dans une démarche que l'on n'assume pas. Ça, c'est malsain. Mais changer d'avis, faire des choix, faire des expériences, faire des essais, faire des propositions, tout ça, c'est complètement possible. Oui, puis il y a des personnes qui s'enferment dans « j'ai choisi de changer tel aspect de ma vie, je ne peux plus faire marche arrière ». Et donc, du coup, ils s'enferment dans le côté où « ben, non, j'ai plus le choix ». Bien sûr, euh, par, euh, je dirais, fin, là c'est vraiment le, le côté euh, euh, psychologique, c'est vraiment le cerveau qui va parler et qui va dire « Non, maintenant que tu y es, il faut continuer comme ça mmh. ». Et je pense que… C'est l'égo aussi, aussi, hein oui. Oui, oui. C'est l'ego, hein. c'est vraiment le, la part d'ego en nous qui dit, bah non, maintenant tu as fait un choix, tu, tu l'assumes, tu vas jusqu'au bout. Et puis aussi une part d'éducation, hein. tu sais, quand on est, nous on est quand même de la génération où, voilà, nos parents, par exemple, souvent, pas tous, hein, mais souvent, avaient un travail, et fin... enfin, vivaient toute leur carrière dans un travail, prenaient une direction, ne changeaient pas de direction, voilà, ils suivaient quand il même un ouais. schéma assez classique. Et finalement, on, a aussi, on, on est les enfants aussi issus de cette génération-là. Et je pense que ça va être beaucoup plus facile pour nos enfants d'être flexible, parce que tu vois, on, on peut faire des métiers différents tout au long de sa vie, euh, on peut changer d'entreprise, on peut voyager, on peut vivre un moment ici, un autre moment là-bas. Et en fait, tout ça reste, reste possible parce que justement, on a cette, cette connexion à la flexibilité, au changement et à l'anticulpabilité. C'est ça. Oui, et je pense que c'est le, les meilleurs outils... Peut leur donner pour, euh, mmh. pour grandir ah oui, aussi complètement, le, complètement. Le fait euh, les inviter à, à justement à garder. On le voit, un enfant est un être d'une grande adaptabilité. Nous, tu sais, on a beaucoup voyagé avec les enfants petits. Alors, malheureusement, là, cette année, c'est très compliqué, enfin, même depuis six mois, huit mois. Bref, et, et tous les les, les les la plupart des gens nous aimaient ça doit être compliqué pour les enfants qu'est-ce que vous leur euh, imposez qu'est-ce que vous leur infligez etc., de, de faire des, des voyages aussi longs et puis, voilà, et puis des changements de température et puis tout ça, des changements d'alimentation et finalement on l'a remarqué à hein, force d'en faire nos enfants se sont complètement adaptés beaucoup plus vite que nous d'ailleurs au décalage horaire beaucoup plus vite que nous à la chaleur, beaucoup plus vite que nous à la culture ambiante du pays qu'on allait visiter en plus souvent on restait assez longtemps dans, dans tous les pays qu'on a fait et, euh, et finalement Finalement, c'est complètement euh, c'est enfin c'est typiquement un comportement d'adulte de ne pas s'adapter, les enfants sont hyper adaptables et en fait à vouloir les faire rentrer dans une condition ou dans un moule et eh bien on, on, on leur enlève leur capacité d'adaptation, on, on éteint leur capacité d'adaptation alors que c'est quelque chose que l'humain, l'homme avec un grand H, a naturellement en lui, d'ailleurs si on observe, moi je, je suis une grande, enfin j'adore l'histoire, et, et en fait on se rend compte que depuis la nuit des temps justement l'homme a aussi survie grâce à sa capacité d'adaptation. Et aujourd'hui, oui. euh, ben voilà, c'est quelque chose qu'on étouffe, qu'on auto-étouffe peut-être même, euh, cette capacité d'adaptation. Donc je pense que c'est très très important d'y travailler et de se mettre aussi régulièrement en situation inconfortable pour garder ce réflexe d'adaptabilité face à quelque chose que l'on ne connaît pas, qui peut-être même parfois nous fait peur ou en tout cas quelque chose qu'on euh, voilà, qu qu qu ne connaît pas. Ben là, on est en plus, ça résonne vraiment avec la situation... Euh... Oui actuelle euh, oui. au, niveau, au niveau sanitaire et, oui. et c'est vrai que le fait de, de s'adapter et d'arrêter d'écouter euh, aussi oui. euh, tout ce qu'on peut entendre à droite, à gauche, de, oui. et de se concentrer sur soi, sa famille, Mmh. Euh, et justement de, de peut-être partir à la, à la découverte d'expériences, je ne sais pas, apprendre à jouer d'un instrument par exemple, ou, ouais. et ben, de se recentrer et de, ça, ça montre aussi qu'on est, qu est capable d'aller de, de, ben, toujours dans des, dans des découvertes différentes. Et, et puis ça, nous, ça nous élève aussi oui c'est ça qu'on est capable de le faire et, et ouais. que justement c'est le côté rigide qui euh, on pense souvent que le côté rigide nous rassure sauf qu'en fait euh, en voulant se rassurer avec, euh, avec ce côté très rigide ça nous... il y a un côté aussi où ça nous déshumanise en quelque oui. sorte parce que le fait de nous adapter nous demande tout le temps euh, de, de bah, de réfléchir, de, ouais. euh, de regarder éventuellement... Euh, dans de rester ouvert. Donc mm. voilà, de rester ouvert au monde, à de, comment... rester alerte, ah, tiens, de rester alerte, euh, euh, de rester euh, voilà, vif et conscient. Et veiller okay, en fait, fait. c'est mm. ça. Mm. C'est ça. Hein. C'est euh, ah, sûr que c'est ça. C'est très très important de veiller à ça. Et nous qui, tu vois, avec l'instruction en famille, c'est quelque chose auquel on veille énormément. Euh, de garder intact cet esprit d'adaptabilité pour nos enfants. Peu importe ce qu'ils vivent, le principal, c'est qu'ils puissent s'y habituer. Et, et s'ils ne s'habituent pas, si ça ne va pas, si ça ne fonctionne pas, alors remettre systématiquement le modèle pour pouvoir le réadapter. C'est très très important qu'on reste, euh, qu'on soit la base de ce que l'on veut pour nous. C'est très très important, et quand ça ne va pas, c'est pas parce que ça ne va pas que ça ne voudra, ça ne fonctionnera jamais, c'est peut-être juste que sous cette forme-là, ça ne fonctionne pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais, ou, euh, ou voilà, ou sous toutes ces formes. Et souvent, on, on avance un petit peu avec des œillères à ne voir qu'une seule option, une seule possibilité pour arriver à quelque chose, alors que finalement, il y a tout un tas de chemins pour y arriver, et le meilleur reste celui qu'on va créer. C'est ça, tout à fait. c'est très beau, très bon <rire> mot pour pour finir ce, cette interview et cet échange entre nous. Euh, pour changer un petit peu de nos échanges, et j'aime beaucoup aussi ce ce format du portrait chinois parce que je trouve qu'il qu'il reflète beaucoup nos, nos, nos différentes personnalités. Alors, euh, te prêtes-tu au jeu, Amélie, du portrait chinois <rire> C'est parti, je ne l'ai jamais fait. fait hein. C'est vrai Je j'en ai déjà entendu. Mais <rire> je ne ouais, l'ai jamais, a... jamais répondu. Donc, je n'ai pas réfléchi au Alors, il que... y a plusieurs, y a plusieurs euh, types de portraits chinois. Moi, j'aime beaucoup l'approche un peu euh, holistique avec euh, les éléments notamment de, de la nature. Euh, okay. C'est quelque chose qui me, qui me parle et, et je pense euh, qu'il te parlera aussi. Alors, si tu étais un animal, tu serais euh, Là, en ce moment, je pense que je serais une lionne. Une lionne parce que voilà, je, je partirais euh, moi-même à la chasse. Et euh, j'ai ce côté aussi, cet instinct animal envers la protection de mes enfants. Donc, je pense <rire> qu'en ce moment, je serais une lionne. D'accord. D'accord. Très bel animal. Euh, si tu étais une plante, alors je sais qu'en plus, tu adores euh, les plantes. Ouais. Et <rire> ouais. eh ben, Si j'étais une plante, je pense que je serais la lavande parce que j'adore la lavande. J'adore la couleur aussi de la lavande. J'adore les champs de lavande, l'odeur, la texture. J'adore aussi le bruit des abeilles qui tournent dans les, autour Et... des fleurs de lavande. Donc, ouais, en ce moment, je pense que je serais la lavande. D'accord. Si tu étais un élément Je serais l'eau. Clairement l'eau. Ouais, typiquement féminin et, et puis on est d'eau, hein. on, est, on est constitué à 65% d'eau, euh, l'eau est partout sur Terre et ouais, je suis très très connectée à l'eau. D'accord, peut-être en lien avec euh, ton signe astrologique ou pas du tout Oui c'est vrai, moi je suis scorpion et euh, de mémoire je, le signe du scorpion est l'eau. Donc, euh, vérifier, voilà. Comme bien, quoi, hein, mais on a vérifié. Ouais. <rire> mais des fois, c'est des petites choses que je trouve ouais. euh, euh, amusantes euh, de, de voir. Oui. Euh, si tu étais une pierre précieuse ah, Je serais euh, une pierre. Euh, or. Euh, or. Je serais J'adore l'or, l'éclat de l'or, la, la pureté de l'or. J'adore l'or. Euh, si tu étais une saison <rire> Ah, bah je... allez, je vais ah, rester compliquée. sur l'automne, la saison de mon mois de naissance. J'adore <rire> l'automne, mais j'aime toutes les saisons. Je tiens à préciser que j'adore toutes les saisons. Et pour moi, c'est très, très important de pouvoir vivre ce cycle, justement, tous ces cycles, les uns après les autres. Mais j'adore l'automne. Oui, c'est le, le côté... Euh... Très oui, coloré. Enfin, a... C'est ça on rentre en introspection. Il y a une diminution de la clarté. Donc, on va aussi chercher à ramener la lumière chez nous par des bougies, par du feu, ouais. par des petites lumières. Euh, voilà, il y a cet esprit cocooning qui va se mettre en place, cette, cette, cette installation pour la période d'hibernation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Un petit peu le mode, Ce le mode pause. Voilà. C'est cette décroissance. J'aime beaucoup dé le côté décroissant de l'automne. Mm -hmm. Euh, « Si tu étais à un moment de la journée euh, ?» J'aime bien le, le matin, très très tôt le matin, parce qu'il est plein de promesses, plein de, plein de bonnes vibrations. Depuis, euh, depuis le mois de septembre, j'ai commencé à faire le Miracle Morning. Oui. Et euh, ça n'a été pas facile à mettre en place au début, il a fallu que je m'ajuste. Mais euh, j'aime ce moment plein, plein de promesses, plein d'espoir, plein de silence et plein d'intentions. C'est ça. Moi, souvent, le début de la journée, je le vois toujours un peu comme, euh, euh, comme une naissance, en fait. Je me, même ça. si la journée ah ouais. d'avant, ça a pu être des fois compliqué ouais. ou autre, eh ben voilà, on, on recommence on oublie tout et ouais. on, on est… Euh... On recommence <rire> <sens> à zéro. <rire> C'est ça. Et si tu étais un des cinq sens oh bah le Sans hésitation, l'odorat. Je, je suis très, très connectée aux odeurs. Les odeurs me parlent énormément. Je peux reconnaître quelqu'un juste par son odeur, alors que j'en ai oublié le visage. Mais je n'oublie jamais ah oui. les odeurs. Ouais, je suis très, très réceptive aux odeurs. Et, euh, et les odeurs sont... Ouais, je, je, je suis très sensible même aux odeurs, vraiment. Ouais. Ah oui, comme quoi, c'est euh, ouais. intéressant. C'est un retour euh, qui... Euh qui est intéressant, parce que l'odorat, c'est quand même... Euh, souvent, on, on peut plutôt penser au toucher ou à la vision, oui. mais c'est vrai que euh, euh... l'odorat, ça va beaucoup aussi avec euh, le côté de l'automne, où on prend le temps, oui. en fait, de, de, de ressentir le... C'est ça, oui, aussi. Et puis, il y a ce côté animal, je pense aussi. Tu sais, ça rejoint un petit peu le côté lion que je suis là, en ce moment. <rire> C'est ça. Le, ce côté animal, tu sais, hein, les animaux ont un odorat, un odorat très, très développé. Mais... Et, euh, et voilà, et en fait je crois qu'aussi c'est depuis la naissance de d'Arthur, de, mon aîné, euh, j'ai bien conscience hein, que je suis un mammifère. Alors peut-être soit un mammifère bien plus évolué que les autres, parce que j'ai cette capacité à penser et à me projeter, mais on reste, euh, la base de nos instincts est très primaire. Hein. On oui. est encore commandité, enfin commandé en tout cas par euh, notre cerveau reptilien, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et, euh, et voilà, et c'est souvent des... des... C'est très instinctif, c'est très, très animal. D'ailleurs, finalement, tu as l'odorat, tant bien, avec tout ça. C'est vrai. Mais c'est intéressant, juste, euh, on va finir par, euh, par cet échange. Euh, c'est intéressant parce que pour transposer euh, à tout ce dont on a pu échanger ensemble, le côté euh, instinct animal, euh, c'est mm -hmm. valable pour les enfants. Euh, c'est mm. valable aussi pour le questionnement de « est-ce que j'ai vraiment besoin de ça dans, dans mon chez-moi, dans ma vie ?» à Parce fait. que finalement, on n'a pas spécialement besoin d'énormément de choses. Ouais. Euh, et, et je trouve que cette, de, de se reconnecter comme ça à notre instinct, à notre nature mm. et mm. à notre environnement, eh ben c'est aussi très rassurant quand on sait le faire parce qu'on se rend compte qu'on fait partie d'un tout et qu'on n'est mmh. pas seul, euh, que ce soit euh, dans nos démarches, euh, bah, dans notre parentalité, dans notre quotidien, dans mmh. notre développement personnel, on est vraiment euh, interconnecté. Et ouais. cette, euh, ce côté instinct animal, est quand même, euh, il faut vraiment l'écouter. Enfin, je pense que s'il ouais. y a euh, quelque chose, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que ce côté instinctif, on a peut-être euh, cette case dans notre cerveau où on veut toujours avoir euh, le dernier mot avec notre oui, raisonnement. Mais je pense vraiment que euh, l'instinct est quelque chose qu'il faut euh, absolument développer et justement laisser à nos enfants. Voilà, il ne faut oui, vraiment pas déconnecter couper. ça de nos enfants. Clair. Et là, tu vois, il y a quelque chose qui me vient en tête, et, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça résonne avec le, le, la lionne que je me sens être en ce moment, <rire> c'est je me rappelle les, les mots de Pierre Ravi qui, me, qui sont très évocateurs pour moi. Euh, L'homme stocke. Tu vois, on stocke des provisions, on stocke oui. des choses. Si on prend dans, dans la savane, dans le règne animal, on ne verra jamais euh, une lionne, pour reprendre l'exemple de Pierre Rabbi, euh, oui. avoir un entrepôt de gazelle morte <rire> pour pas, oui. euh, subvenir à ses besoins au cas où. Et en fait, c'est ça qu'on s'est on, on déconnecté de notre mode de, de consommation parce qu'on se place dans une consommation de la peur. Alors on stocke, on fait des réserves au cas où on ne va pas manquer. Mais finalement, les ressources, elles sont là, elles sont autour de nous. Ce n'est pas la peine d'avoir peur d'en manquer. Il suffit juste d'aller se servir quand on en a besoin et de la manière la plus euh, intelligente possible. Et, euh, et voilà, je crois que c'est aussi à ça qu'il faut se reconnecter, à, à cet instinct justement euh, animal et, et sortir de, de ce schéma de, de, de peur, d'angoisse, de, voilà, de, de tout ce qui est euh, oui, anxiogène. Rassure, oui, de se rassurer. Enfin, de vouloir se rassurer avec. Et en fin de compte, on se, souvent on se rend compte qu'on n'en a jamais suffisamment. Oui, c'est ça. ça. Et puis en plus après, c'est aussi de, de l'énergie hein, que l'on va dépenser à l'utiliser, à le ranger, à euh, s'en servir, à ouais. toutes ces choses-là. Hein. Euh, moi je, je sais que je, je, je l'explique notamment dans une de mes vidéos, il y a le syndrome du frigo plein. Moi, le, oui. avoir un frigo plein, <rire> ça va me stresser parce que je vais me dire « oulala, là là, mais j'ai beaucoup trop d'aliments, il va falloir que je les mange tous avant de les perdre oui, et, le et et, !» Et c'est vraiment ça et au fur et à mesure que, que je vide mon frigo, eh ben, je me sens de mieux en mieux. Et c'est pour ça que je ne, je ne remplis jamais mon frigo ou mes placards. Parce que j'aime bien utiliser consciemment les choses que j'ai et les utiliser jusqu'au bout. Et, euh, et plus j'en ai, plus ça me stresse, plus je suis stressée par, par mes possessions parce que j'ai déjà cette peur, cette angoisse de devoir les utiliser, de devoir en oui. prendre soin, de devoir m'en servir pour ne pas les perdre finalement. Parce que la perte est très angoissante. Oui, et puis ça demande une, une gestion au quotidien mmh. qui peut alourdir euh, quand même euh, bah, aussi euh, le côté, euh, on va charge mentale mais le côté psychologique oui. c'est qu'en fait ça va ça, plus on va en avoir et plus il va falloir se dire ah mais il faut Comment que je fasse attention à on ça il faut que je euh, oh faut trier le dressing des enfants parce que là il y en a enfin euh, ça déborde ou il euh, y a trop il y a trop de choses euh, ou c'est pas adapté enfin et puis plus on en a tout simplement plus on a peur de le perdre oui. On les, les personnes qui ont des, plein de belles possessions à l'intérieur de leur maison, c'est souvent des personnes qui vont mettre des systèmes d'alarme, qui vont mettre des gros portails, etc. parce qu'elles ont peur de le perdre. Donc c'est très anxiogène quand même. Hein. C'est vrai. C'est très paradoxal, c'est très contradictoire tout ça. On a envie de consommer, on a envie de posséder, mais finalement plus on possède et plus on a peur de le perdre. Oui. Et donc on, finalement on s'enferme on, on dans, reste dans cette peur. Hein. C'est ça. ça. Et on s'empêche d'être dans l'être. Et c'est finalement quand on est dans l'être que l'on profite de la vie, et non pas bah, quand on est dans le paraître. C'est ça, tout à fait. Tout à bah, fait. Une, très, euh, une très belle euh, phrase pour, euh, pour <rire> finir. Merci beaucoup Amélie pour euh, cet Merci, échange. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi, et j'espère que nos auditrices et auditeurs euh, aimeront également euh, ce, ce format d'échange euh, entre nous. Je te souhaite une, une très très belle <rire> journée. Pardon, excuse-moi. Merci, <rire> Carole, ah. toi aussi. Belle journée, puis belle journée à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir, Carole. J'espère que ce podcast vous a plu et vous aura apporté des pistes de réflexion et d'action pour votre parentalité zéro déchet. Je remercie du fond du cœur Amélie d'avoir partagé ce moment d'échange avec moi et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite, ciao